Bonjour à tous, euh, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Albert vous explique dans laquelle je vais euh, vous parler du plan épargne retraite, autrement acronymisé PER. Il existe différentes possibilités de sortie de votre PER. Alors, vous savez que le PER, normalement votre argent il est bloqué jusqu'à la retraite. Il y a quand même une première possibilité de sortie qui s'appelle la sortie anticipée. La première raison est l'achat de votre résidence principale. Pour les autres raisons, qui, ont une, qui sont une liste de 4 ou 5 raisons, mais que personne n'a envie d'avoir, c'est si vous devenez en, handicapé, sur-endetté, etc. Chômage de longue durée. Donc voilà, donc vous avez tout d'abord une possibilité de sortie anticipée. Ensuite, à la retraite. Comment ça se passe il faut tout d'abord que vous ayez liquidé vos droits à la retraite. Vous ne pouvez pas juste venir chez nous et dire « Voilà, je suis à la retraite, est-ce que je peux prendre mon argent ?» Non, il faut prouver que vous avez liquidé vos droits à la retraite et que vous êtes en âge de prendre votre retraite. Ensuite, il y a deux possibilités. La sortie en capital ou la sortie en rente. Quelle est la différence Extrêmement simple, la sortie en capital, vous choisissez le montant, enfin, les montants que vous voudrez sortir et à quel moment. Par exemple, je prends un exemple, vous avez 65 ans et vous euh, vous dites, bah « Tiens, euh, moi, je voudrais prendre de l'argent quand j'ai besoin un peu par-ci par-là. » La sortie en rente, c'est l'assureur qui va se baser sur la valeur de votre contrat, l'étape de mortalité et, par exemple, aussi si vous voulez mettre une réversion. C'est-à-dire, si vous décédez demain, vous voulez que cette rente soit reversée à votre conjoint ou à quelqu'un d'autre. Et l'assureur va vous dire, bah voilà, jusqu'à la fin de votre vie, quel que soit l'âge à laquelle vous décédez, on va vous verser X centaines, X milliers d'euros par mois, chaque mois, boum, boum, boum, boum. Mais ça veut dire que votre argent ne vous appartient plus. Il appartient quoi non À l'assureur. Là où la sortie en capital, vous maîtrisez complètement et les montants que vous retirez et le rythme à laquelle vous le retirez. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Raison pour laquelle on a plutôt tendance à conseiller la sortie en capital. La sortie en rente, on va dire, c'est peut-être pour des personnes qui serait dans une situation où ils maîtrisent très mal leur argent, de dépendance, de tutelle ou autre. Mais si vous êtes plutôt bien en bonne santé et avec des compétences cérébrales qui vous permettent de bien prendre l'argent que vous souhaitez prendre, la sortie en capital est quand même beaucoup plus flexible et beaucoup plus libre. Vous n'êtes pas menotté par les décisions de l'assureur. Comme je vous l'ai souvent expliqué, le PER est une très belle enveloppe de défiscalisation. Pas, pas pour tout le monde, mais pour pas mal de gens quand même. Et à la sortie, en revanche, vous êtes refiscalisé. Ce qu'on vous a défiscalisé, on vous le refiscalise à la sortie. Comme c'est assez personnalisé cette fiscalité, je vous propose de lire les détails dans la description de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que tous nos conseils sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'aller voir les autres vidéos dans lesquelles je vous explique plein de sujets de gestion de patrimoine. Au revoir à tous et à bientôt!